Mes chers amis, les jeunes du diocèse et moi, nous vous invitons à participer à la traditionnelle marche de Pâques. Elle aura lieu cette année, la nuit du vendredi 19 au samedi 20. Et ce sont les jeunes qui, comme chaque année, la préparent et veulent que toutes les générations s'y associent. Le départ sera à Palisse et dans le coin de Ménil-Saint-Loup. Le rendez-vous est à 21h et nous marcherons toute la nuit pour aller vers Pâques avec le Christ.